Eh bien, bonjour et merci euh, d'être euh, là pour euh, visionner euh, cette vidéo et soyez euh, les bienvenus, hein, comme, euh, comme je le dis habituellement, hein, voilà. Et donc, euh, je suis là euh, euh, en ce moment parce que bon c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup de d'entre nous euh, les, les citoyens français, citoyens et citoyennes français, et, et tout ce qui est lié, hein, même les enfants, euh, ça touche énormément de gens. Bon, vous l'aviez deviné, hein, c'est en ce qui concerne les gilets jaunes. Voilà, et donc euh, euh, à ce sujet-là, euh, bon j'avais fait une vidéo peu avant les manifestations. Euh, Enfin, avant le 17 novembre, j'avais fait, euh, vers les débuts du mois, là j'avais fait un sujet, mais bon, euh, c'était vaste, c'était vraiment, euh, c'était une vidéo, j'avais fait comme ça, euh, sans, sans, euh, sans me documenter, euh, parce que on m'en avait parlé, et puis, euh, bon, moi, les, les médias et tout ça, euh, je... Euh, je suis de, je, je ne suis pas beaucoup là-dessus hein, euh, donc euh, voilà et moi j'avais brièvement euh, fait euh, le tour de ce qui déjà, ce qui me venait à, à l'esprit bon, il y a tout ce que je dis là c'est euh, de mon vécu je veux dire il y a il y a une base et cette base là euh, cette base qu'on vit euh, chaque citoyen est lié hein, d'après euh, ce qu'on subit comme, euh, comme euh, des arrois, des fois, euh, que ce soit surendettement ou, ou euh, lorsqu'on se manifeste, on retourne toujours dans le même, euh, dans le même cercle. C'est euh, ce qui est euh, au niveau pécunier. Hein, euh, financier, tout, tout ce qui euh, c'est ça qui est lié, hein, et ça touche énormément euh, euh, de nombreux euh, citoyens, euh, que ça, ça engendre euh, hélas beaucoup de difficultés euh, euh, du pouvoir d'achat, il y a, y a un manque d'estime suite à ça, de ce que les gens euh, Souhaite euh, aborder euh, euh, pour euh, divers euh, sujets et tout, et tout est lié, malheureusement, je vous le dis, que ce soit les manifestations, le surendettement et ça, le CAC 40, les, les bourses et, et ainsi de suite. On dit que c'est pas à cause de l'argent. Alors, c'est quoi qui, qui fait qu'on vit euh, dans notre société C'est l'argent qui nous. La racine qu'on qu doit vivre, on nous incite de vivre sous la, euh, la pulsion monétaire, il n'y a que l'argent, hein. je suis désolée, il y a que ça, c'est grâce à ça qu'on vit. Hein. Euh, on va dans les magasins, il faut, faut acheter, on, on, émet, on met de l'essence, il faut acheter tout ça, hein. est, tout est lié avec l'argent. On dit que c'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de quoi euh, les, les situations que le gouvernement nous met, euh, euh, nous inciter à, à respecter les, les lois euh, qu'ils veulent promulguer, euh, et puis que ça incite à des, des, des manifestations de ce genre comme, euh, ils, ont, comme ils, ont, ils ont subi, euh, surtout principalement à Paris, un tel désastre. Mais c'est quoi C'est l'argent hein tout est lié avec ça. Et moi, j'ai euh, toujours dit hein, au niveau de ce domaine-là, hein, toujours. Moi, je, depuis euh, 2013, ben, j'ai toujours eu lié, euh, cette, euh, cet objectif que les gens, ils, malheureusement, on, on, on vit qu'avec ça. Et même euh, bien avant, euh, dans les années 90, hein, j'avais déjà cette, euh, cette optique. J'avais, euh, je, je parlais souvent euh, auprès de mes collègues, tous ces problèmes d'argent qu'on subit. J'ai toujours été comme ça, c'est pas parce que j'ai été appris par quiconque. Moi, il n'y a personne qui m'a dit euh, comment je dois penser euh, au niveau de mes, mes propos et tout ça. C'est du vécu, c'est euh, tout simplement le vécu. Moi, j'ai toujours vécu dans... Euh, modestement euh, on n'a pas vécu euh, dans la richesse et tout ça donc il euh, y, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup de subis il euh, y a beaucoup de, de choses que, euh, puis ça, à force de, euh, de subir euh, ça, ça c'est en nous hein. je veux dire moi c'est tout le vécu hein. c'est tout le vécu c'est pas parce que j'ai appris au niveau des médias que si que ça oui, J'ai toujours dit les problèmes, c'est tout le cœur des problèmes, c'est financièrement, tout simplement. C'est ça, et, et le manque d'argent, et ben, ça nous émet des surendettements, des expulsions, parce qu'on ne peut pas payer euh, nos loyers, et ben, forcément on est expulsé. Hein il y a des, il y a des, des engendrements de, de juridiques. Euh, Oh, et puis ça aimer psychologiquement, ça va plus, voilà, c'est comme on a subi hier euh, au niveau de la manifestation. Et les gens, il n'y a pas de, de camp comme, euh, je sais pas, le gouvernement euh, nous incite de croire euh, qu'il y a deux camps, Une, un camp qui, euh, qui sème le chaos et un camp euh, qui soit disant pacifiquement euh, veulent euh, manifester. On ne peut pas manifester avec le sourire, hein, euh, euh, je ne sais pas, hein, moi j'ai du mal à croire. Hein, euh, deux camps différents euh, pour une manifestation, c'est tout dans le même camp. Hein, quand on manifeste, c'est tout dans le même, euh, dans les mêmes idées. Il hein, n'y euh, a pas un camp pour faire euh, le chaos et l'autre camp, euh, ça veut dire quoi ça euh, si on va manifester, c'est qu'ils euh, sont contre, euh, contre les, euh, ce qui se passe, là, euh, des augmentations des prix du carburant, il y a les, les, les pouvoirs d'achat, euh, les pertes de pouvoir d'achat euh, envers les citoyens. Ils sont tous euh, liés dans, dans ce même domaine. Hein. Il n'y a pas deux camps différents. Moi, j'ai du mal à croire ça. Ça va nous prendre pour des imbéciles, hein Pardonnez-moi, mais là, euh, à croire ça, ben dans ce cas, il y a un camp pour faire les attentats et un camp pour faire les... Euh, bon, moi, je ne suis pas... Je j'ai pas été. Mais je sympathise beaucoup pour les Gilets jaunes, hein, parce qu'ils ont entièrement raison. Il hein. euh, y, a, y a des... Des pertes de pouvoir d'achat vers les, les ménages, euh, ça tout augmente, tout euh, euh, ça, ça met euh, de l'impact hein, au niveau des familles. Euh, bon, il y a les enfants, il y en a qui ont des, des familles nombreuses. Euh, euh, bon, moi je suis, personnellement, je suis seul Je peux dire très, je peux très bien dire, je m'en moque parce que je suis seule mais j'ai quand même un peu d'empathie, quoi, envers ces gens-là, je veux dire, je les comprends, moi, si j'avais si vécu, si je, bon, c'est le vouloir des gens aussi, hein. c'est, je suis désolée de dire ça envers les citoyens, mais c'est euh, votre vie qui, euh, qui a voulu euh, ainsi vivre comme ça, vous aviez voulu avoir tant d'enfants, de, une maison, euh, des, des investissements euh, de ce type là mais bon c'est pas une raison de noyer les gens euh, je dis principalement vers le gouvernement c'est pas une raison euh, les gens ils ont le droit de vivre pleinement parce que déjà on est euh, on est dans la servitude les gens euh, bêtement ont, euh, excusez moi même moi je suis dans le même cercle on est bêtement euh, dans ce cercle-là, on nous incite de, euh, de donner, donner, donner, donner, donner trop, trop aux gens trop euh, pour euh, finir par se couler finalement. Et ben, je, je veux dire trop aux gens, euh, les gens les plus euh, haut niveau, hein, les plus euh, hiérarchisés, euh, le gouvernement et tout ça, euh, l'argent on ne sait pas d'où ça va hein, apparemment parce que euh, depuis euh, ça fait des années mais des années euh, bon malgré tout il euh, y a une fois euh, lors d'une discussion euh, en allant faire mes courses il y a, a, a quelqu'un d'âgé personne y a, on a brièvement discuté de, des gilets jaunes et lui il m'a dit euh, le seul moyen, enfin, et bon, euh, moi je, je disais au niveau, euh, au niveau euh, de ce que je pensais, euh, que tant que l'argent existera, bah, euh, c'est que quelque part on, on souhaite vivre comme ça, parce qu'on dit euh, bon sans argent on ne fait rien. Lui, il m'a dit, bah il faut l'argent parce que l'argent a toujours existé. Ça, je le sais. Ça, je sais, c'est depuis les romains, euh, l'époque, euh, l'argent a toujours existé. Mais malheureusement, euh, ce qui a émis des guerres, euh, même à l'époque, hein, ils, ils, ils se battaient là, euh, pour, pour de l'argent, quoi, hein. et qu'on n'a pas arrivé à remodifier tout ça. Non pas changer les gens, mais remodifier le système monétaire afin, afin de, euh, de rendre les gens, euh, euh, le, le, de rendre le cadre de vie de, des gens plus serein euh, afin que tout le monde puisse, euh, mais c'est parce qu'on souhaitait vivre comme ça. Euh, sous euh, les combats euh, rivalités euh, on est sous la vengeance euh, parce que euh, c'est l'argent hein, qui fait la racine de tout hein. euh, les, les, les gens payent mais malheureusement ils ne savent pas où, où ça va l'argent euh, ça va prendre pour des idiots euh, pardonnez-moi mais je rigole jaune mais c'est pas marrant du tout hein. je veux dire c'est ça émet de la pâte et ça met dans la certitude euh, beaucoup de gens euh, de l'avenir. Euh, bon, on ne peut pas prédire l'avenir, hein, euh, Dieu seul sait, hein, la nature sait. Hein. Et euh, regardez même, son, euh, des fois, il y en a qui meurent avant d'avoir leur propre retraite. Pourquoi euh, ne pas percevoir cet argent qui cotise, soi-disant pour la retraite, pourquoi ils ne perçoivent pas dans la, euh, réellement, dans, dans un domaine comme ça, ils n'ont rien perdu. Mais là, il euh, y a les charges sociales pour l'avenir, en cas où il, euh, il arriverait quoi que ce soit, mais ce n'est pas l'avenir. L'avenir, euh, tout peut arriver même demain. Hein. Donc euh, pendant ce temps, le, le passé, on aura tout cotisé inutilement. Voilà. voilà nous on, nous pompe, financièrement, et c'est aberrant quoi, je veux dire, euh, on fait tout euh, euh, pour retirer les, les, les cotisations sociales et tout ça, tout ce qui va arriver, euh, toutes ces assurances, c'est comme les assurances, euh, diverses assurances comme euh, l'habitation et tout ça, on, on paye euh, des fois dans le vide, dans l'année, il ne nous arrive rien, euh, il ne nous arrive rien, et euh, dans l'année la, précédente, ben, on aura cotisé pour rien. Pourquoi ne pas récupérer euh, sous forme de bonus euh, ce qu'on n'a pas, euh, c'est nous qui avons payé, et par exemple à l'assurance, pourquoi ne pas mettre un système euh, euh, bonus de ce qu'on a, on, on, ça s'est bien passé au, au cours de l'année, parce que l'assurance c'est pas donné, hein, c'est quand même jusqu'à 15 euros par mois, hein. vous chiffrez ça à la fin de l'année, ben voilà, ce qu'on n'a pas, qu pas consommé, ben on le récupère à la fin du mois, le, pour le mois de janvier prochain, on récupère tout, voilà. Afin, euh, afin de se prendre pas forcément être remboursé au niveau de l'argent mais à avoir afin de se meubler de rénover au niveau des meubles qui sont dans l'usure parce que les meubles ne sont pas donnés hein c'est un exemple je dis euh, au niveau de quand on cotise beaucoup, euh, beaucoup en ce moment euh, je dis, par exemple les impôts, les revenus imposables. Et ben, ceux qui n'ont pas été faits au niveau de la structure, de ce qu'ils devaient construire, ben, ils, ils reviennent aux gens qui ont cotisé, afin ont... de ne rien perdre. Parce que, bon, des fois, les gens, ils payent les impôts alors qu'ils ne construisent pas. Il ne faut aucune structure. Alors voilà, il euh, faut que l'argent soit réel. Faut, euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on. Euh, euh, certes, on peut payer, mais de façon à ce que ça soit un bonus à la finale. Parce que là, on paye, on paye, on paye, on paye. Et c'est comme l'assurance, on nous revient à plus de 100, 150 euros à l'année. Bah, ce qu'on a. Ce qu s'il n'y a pas eu de sinistre au cours de l'année, ben on n'aura rien euh, récupéré sur l'argent qu'on a cotisé. C'est du, vo du vol, c'est quoi. C'est euh, voilà. comme euh, les intérêts, les tout comme ça, on paye et l'argent euh, part quoi, dans tous les sens, voilà. C'est un, un niveau à euh, euh, ne plus savoir euh, quoi en faire, quoi. Hein. Les gens, ils, ils, ils ne cessent de payer, ils font que ça. Euh, c'est partout, même au niveau de la TVA. Les chiffres, euh, lorsqu'on fait les courses, euh, ils nous augmentent euh, au niveau des TVA. Hein. Euh, c'est 10 centimes, certes. Les magasins, quand on va faire les courses, c'est 10 centimes retirés dans les TVA. Et à force, si on va faire trois fois les courses la, la semaine, des fois c'est 20 centimes, des fois euh, 15 centimes, ça dépend si on va boire un café ou si on va au resto, c'est beaucoup plus important. Au niveau des Et en, en gardant les tickets de caisse, ben c'est là qu'on s'aperçoit qu'il est TVA et tout ça, vous faites les comptes trois, trois quatre fois la, la semaine, mais au bout de l'année, ben faites les comptes combien ça fait. Ben, ça fait euh, des centaines d'euros hein. on dirait pas mais euh, voilà quoi et ça on ne récupère nulle part ça c'est euh, les loyers tout ça, tout, tout euh, augmente tout augmente il y, y a plein de choses qui augmentent l'essence les, euh, euh, on incite les gens à euh, à devoir travailler à l'extérieur à des kilomètres, des fois à des cinquantaines de kilomètres de chez soi, alors quand on a un chez soi, on paye inutilement, parce que pendant ce temps, il y a le courant tourne chez nous, alors dans ce cas, on ferme tout le courant, et puis voilà, les chauffages et tout ça, pour plus que ça chauffe, plus on... alors on ne souhaite plus à ce que ça soit... Ça soit humide chez nous mais pour économiser euh, ça nous incite de tout couper les, les frigos les, euh, tout couper pour économiser mais pendant ce temps euh, que nous on va travailler bah, tout tourne hein, chez soi hein. l'énergie et tout ça voilà on est volé partout voilà c'est bon, je sais pas comment on... <rire> enfin c'est un exemple de de mes, mes idées. Moi, je n'ai pas de... Voilà, je n'étais pas, pas sur le terrain. Je, je comprends réellement les gens qui sont vraiment en colère. Mais là, euh, euh, dès que les gilets jaunes seront terminés, après, ils vont s'en prendre à qui Forcément, ils vont s'en prendre aux chômeurs. Voilà. Ils vont se dire, bah euh, maintenant, on va on va condamner les chômeurs, voilà. Les chômeurs, ils ne peuvent rien dire. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas. Alors, ils ne peuvent rien dire. Malheureusement, ils ne peuvent pas manifester. Il y a des mouvements de, euh, euh, contre l'abus du chômage des euh, chômeurs, contre les, ceux qui ils sont de pouvoir contre un chômeur qu'ils soi-disant ne veut rien foutre. En euh, quoi vous voulez dire qu'ils veulent rien foutre De toute façon, on sort de chez soi, on ne sait même pas pourquoi on a un appartement, juste pour dormir. Et encore, il y en a qui, qui ne dorment pas chez eux. Et de, dans les appartements, forcément, c'est de l'énergie inutile. Je suis désolée de dire ça, mais tout, tout est inutile. Ça nous fait inciter à aller travailler à l'extérieur, à des quarantaines de kilomètres de chez soi, pour, pour devoir travailler. Euh, comme je disais précédemment, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, les heures qu'ils veulent. Euh, en quelles conditions vous voulez dire que euh, les gens sont obligés d'aller travailler euh, euh, sous quelle forme d'horaire qui sont imposés de faire s'ils veulent faire 8h à 10h selon leurs besoins c'est leur droit bon il y a en arrière ils euh, disent comme ça il y a, y a des profits euh, au niveau euh, des aides tout ça on n'est pas forcément aidé il hein. y, euh, y a un coup de pouce mais c'est pas vraiment une aide euh, entière en, en, en euh, les gens ils payent quand même une partie hein. euh, voilà c'est, mais euh, ça c'est comme je disais les, on nous incite à aller bosser voilà c'est euh, et ça ça fait perdre au euh, niveau des chiffres d'affaires de personnel si nous on a envie de travailler 8 heures semaine que euh, bon euh, des gens comme moi euh, j'ai pas d'enfants je suis seul euh, j'ai pas besoin d'avoir des millions pas besoin de euh, gagner de euh, des mille et des cents 1500 euros euh, mais ça euh, en arrière-plan ils disent comme ça elle est imposable voilà voilà euh, on y fait vraiment ridiculiser euh, on vit dans ce système-là, même, euh, malheureusement, on n'a plus le choix. C'est ça, on nous impose de, de devoir travailler à 39 heures, voilà. Euh, je suis désolée, moi, ça ne me correspond pas, hein. travailler 39 heures, non. Euh, mettre ma vie, mettre toute mon énergie pour le boulot, il euh, n'y a pas que ça dans la vie, hein. euh, Je suis désolée, hein on peut me traiter de feignante je ne suis pas autant feignante que tous ces gens là qui, veulent, qui doivent aller travailler dans les entreprises hein, sachant qu'ils il, hein, il sa vie alors que pendant ce temps on est chez soi il y en a des gens qui sont chez soi ils font leur ménage ils font leur repassage ils s'occupent de de leur propre ménage mais ça, ça, ça ne rapporte pas Envers les autres gens, on s'occupe trop de soi-même, alors les gens ils se disent ah non, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de vivre comme ça, à s'occuper trop d'elle-même, de, de, non. Euh, voilà, on nous incite déjà, euh, hormis la solitude, on nous dit euh, voilà, la solitude, euh, euh, on nous interdit d'y être. La solitude, c'est pas euh, un délaissement, hein. c'est pas vrai. Hein. Les gens solitaires, ça ne veut pas dire euh, « euh, ça y est, elle est triste, elle veut se suicider, elle veut n'importe quoi. Hein. » C'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils disent comme ça. Les gens solitaires, c'est... Les gens, déjà, qui aiment être seuls. Ils aiment être... Euh, euh, la tranquillité absolue. Ça, c'est... Euh, parce qu'ils disent euh, la solitude... Euh, certains disent que c'est la solitude du... Euh, de la tristesse, de délaissement, c'est pas ça. Ça c'est c'est parce qu'ils on, en ont ras le bol les gens. Et moi j'ai jamais eu le ras le bol de moi-même en, en ayant la solitude en moi. J'ai jamais été sous pression parce que j'étais solitaire. Au contraire, m'arrêter de dire que c'est c'est la solitude. Ça c'est parce que les gens ils veulent euh, ils veulent, euh, subir, ils veulent subir, ils veulent euh, des problèmes d'argent parce qu'ils se disent, ils sont conscients, parce qu'ils se disent, euh, voilà, c'est euh, ça, la solitude. Ils disent que c'est euh, une dépression, c'est euh, voilà quoi. Euh, alors que c'est euh, pas à cause de ça, hein. c'est pas parce qu'on est solitaire qu'on doit se suicider, hein m'a les gens avec ça alors euh, dans ce cas euh, je me suicide <rire> oh non non ça devient grave hein. euh, là euh, sincèrement la solitude c'est euh, c'est euh, autre chose ça n'a rien à voir avec euh, le déessement le, euh, la lassitude les envies de suicide les envies de, de de se venger, c'est pas ça la solitude. Hein. La solitude, c'est les gens qui aiment être seuls, tout simplement. Vous lisez dans le dictionnaire, c'est marqué, hein, dans le dictionnaire Robert, hein, c'est marqué, les gens solitaires, c'est les gens qui aiment être seuls, qui veulent être ermites. Voilà, il n'y a pas. Euh, ça ne veut pas dire. Euh, euh, c'est comme la tristesse. La tristesse, c'est euh, parce qu'avec euh, avec tout ce qu'on subit financièrement, bah, ça incite les gens à, à, à commettre beaucoup de, de heurts euh, contre les autres, contre euh, tous ces gens-là, comme hier, euh, ce qui s'est passé, la manifestation des Gilets jaunes. C'est euh, une incitation à la haine, hein, de tous ces trucs-là. Hein. Parce que euh, à cause de l'argent, manque monétaire, ben voilà ce qu'ils font les gens. Mais ça rien à voir avec la solitude. On peut, euh, on peut très bien vivre avec la solitude. La solitude, c'est pas ça, hein, c'est pas... Euh, arrêter les gens. Euh, <rire> Dans ce cas, euh, j'arrête de vivre, quoi. Euh, non, ça devient grave, là. Non, ça au niveau... Euh, financier, il euh, y a tout, il y a beaucoup d'impact, beaucoup. Et euh, la racine de tout ce problème vient que à cause de ça. Le gouvernement impose des charges et tout ça. Euh, C'est ça. Hein voilà. Il condamne les chômeurs et tout ça. C'est à cause de quoi C'est euh, tout à cause de l'argent. Parce que forcément, le chômeur. Il se dit, mais si je ne vais pas travailler, j'ai plus rien comme argent. j'ai n'ai plus rentré d'argent. Donc forcément, il, se... il est incité à devoir travailler. Voilà. On est, de... on est soumis sous des ordres grâce à l'argent. Voilà, on peut tout faire. Grâce à l'argent, on peut tout faire sur la manipulation de chaque citoyen. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais la vie est, est tellement diabolique ils sont fanats de l'argent il n'y a que ça qui compte il n'y a que cette option Et on ne peut rien faire sans devoir payer quoi que ce soit dans la vie on ne peut rien faire parce qu'il y en a qui se, ont du mal à se rendre au boulot ils n'ont pas les moyens donc euh, euh, forcément quand on n'a pas les moyens bah, c'est un manque d'argent hein. tout est lié avec ça donc il faut arrêter de dire que ce n'est pas l'argent. Bien sûr que c'est l'argent qui fait euh, les encombrements, les, euh, les, les droits d'auteur, des trucs comme ça. Il faut payer hein, tout ça. Hein. Tout est payant. Le, le loyer, tout est payant. Euh, les gens, ils ont peur d'être surendettés, ils ont peur d'être expulsés de chez eux. Euh, c'est quoi tout, tout est lié avec l'argent. La racine, la base de tout ça, tous ces merdes qui a eu des foyers, c'est tout à cause de l'argent. Voilà. Et on veut pas changer ce système-là, ben on continue. Hein. De toute façon, ça a toujours existé, mais aveuglément. À l'époque, c'était aveugle parce que les gens, ils aimaient bien aller travailler, ils aimaient bien donner, ils aimaient bien. Maintenant, ils commencent à mais ça a toujours existé, malheureusement, l'argent, et on vit toujours dans ce même cercle. Et on n'a jamais, euh, à part mai 68, il y avait euh, beaucoup de manifestations. Euh, voilà, on a toujours accepté ce genre de vie-là, et puis euh, on, veut, on veut que ça, ça reste, mais en améliorant sur quoi les gens, euh, le, le gouvernement, il, il, certes, il diminue sur euh, les TVA et tout ça, les, les prix d'essence, mais pendant ce temps, ils vont augmenter sur autre chose. Il faut qu'ils récupèrent, hein, sur euh, d'autres euh, critères, quoi. Euh, alors faites payer tout le monde, quoi. Euh, même euh, les plus démunis, faites payer tout le monde, comme ça... Tout le monde euh, euh, paye et puis ça ne fait pas de jalousie entre euh, les uns contre les autres, mais tout le monde a le droit de vivre. On a le droit de vivre, euh, si on est c'est pour vivre. c'est pas pour en subir les conséquences, comme plein de monde euh, euh, définissent. Ils disent que c'est. Euh, euh, euh, il, faut, il faut subir. Pour, euh, pour endurcir les conséquences. Bah, pendant ce temps, il bah, y a eu euh, les gens qui, malheureusement, ils se sont fait balafrer euh, le visage euh, par les forces de l'ordre et tout ça, hier, euh, samedi. Voilà, c'est tout à cause de l'argent, tous ces bordels. Là. Voilà, voilà bah, écoutez, je me suis exposée, puis ma foi, euh, on verra bien hein, ce que le gouvernement... Euh, émettra de ce principe là mais bon euh, apparemment les gens ils veulent la destitution du gouvernement voilà bon, maintenant on verra bien hein. l'avenir nous le dira quoi voilà c'est ce, ce que les gilets jaunes et tout, tous les citoyens veulent c'est vivre dignement à ce que tout le monde vit euh, sereinement comme il se doit euh, c'est pas trop leur imposer hein, euh, s'ils n'ont pas les moyens euh, voilà, eux ils veulent vivre euh, ils veulent gagner leur pain et vivre selon ce qu'ils ont gagné pas ce qu'ils qu perdent voilà enfin, voilà bah écoutez, euh, j'en finis là et puis euh, merci encore hein, d'avoir visionné euh, cette partie de vidéo hein et ça m'a fait plaisir et, et euh, je vous souhaite plein de bonnes choses et, et bonne continuation à tous hein. courage courage à toutes et à tous et ne désespérez pas pour de l'argent encore hein. c'est euh, voilà, euh, rien que la monnaie et puis et bon la monnaie fait que courage à tous et à toutes voilà et merci encore au revoir